Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Il oh oh il oh oh oh il oh oh contact oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Il oh il oh il oh oh il oh oh oh oh oh oh oh oh Il oh oh oh oh il oh oh oh oh Il oh oh il il ça plante je oh ouais, okay. pas pas Let's go a la morte, a a Tranquille, tranquille les gars Je prends les gars Il y a un mec, je prends dans les trois fils. Ok. ça, Oh là là, on 1 oh. 1 voilà. on 1 1 pouvais faire push 1 1 1 1 Un 1 1 non desktop va Non non il faut... Ah ouais, ouais, être ouais, Très... nice. en mont Oh la la la la la la la la un la est... la alors qu'on a eu un petit message, n'écoutez pas Ciscat, il est trop vieux. <rire> C'est dans le dans dans le game. Seul, On a vu sur ce push de la très grande efficacité du côté des Sport, 20 petites secondes, c'est tout ce qu'il reste à la défense pour aller chercher le désamorceur. Un DBO qui arrivera au niveau de peut-être la domination validée. Scar pour aller finir le travail au niveau de Heaven, et c'est fait pour la triple. avoir Et on va pouvoir l'avoir l'opé pour Fire. Justement, la devrait être. Il va rester une minute de jeu par contre. Côté attention, pas trop. Ah, bon, il y a Molly qui ne reste pas à plus de côté. Il y a qui va devoir bien, dans cette oh. Oh. situation. Tritay qui a aller chercher et s'imposer. C'est oh. Orix Fire. Lui aussi, dans son temps, qui va aller prendre quelques balles. de duel. duels qui sont Je avancés. Jeunesse qui a moins impressionné au niveau de ce setup. Après, on est en train de se mettre en place. On attend. Oh, on a vu le petit pixel qui est passé. Mais pourquoi Alpi qui sort. Alpi qui sort. On va lui sauter que dessus que directement t es t es le culot de cette orgue. qu'on ne s'attendait pas à ça va attendre d'avoir aussi les informations à niveau de cette knock Even pour aller chercher le passager, il y a trois versus 3, 15 petites secondes, on a plus le temps, on est blanc. Ça va être très compliqué d'aller avancer si j'y pour chercher le fight Tio Mais en même temps. On va essayer d'aller avancer. Oh c'est très bon. IP, IP. Justement, Il comme ça c'est dommage. On va aller même pas mal de stuff et on va on va se faire euh, racheter une conduite, puisque tout simplement cette deuxième tête elle va pouvoir être décalée à tirer torpille avec le coup des éduites. On essaye d'aller en croiser un petit peu, mais clairement partir à saut de poids encore une fois, Yuktis! Continue comme le travail réalisé. Ailleurs, peut-être euh, dans cette entrée. C'est trop. Néro pour aller tenir la pression. Mais en même temps, On arrive à aller sanctionner. La triple élimination du côté d'Agbi. Attention. Natsukashi seul. Natsukashi n'a qu'un seul petit PV. On est obligé d'aller planter. Quelle reprise d'initiative. Est-ce qu'on y va On va peut-être recourir. Allez, peut-être le clash de Kamigou. Pas-tu le mettre Agbi va remporter le round. Encore une fois, il sanctionne. Les écarts de conduite Fiona Les gars, deuxième place pour vous. Je sais pas avec quel objectif vous veniez. Vous terminez deuxième. Vous êtes content, vous êtes déçu On est comment là Moi, je suis quand même content parce que ça fait que deux semaines que je suis avec eux. Après, je suis quand même... Enfin, moi, j'aime pas perdre, donc euh, j'ai quand même le seum d'avoir perdu. Mais après, on perd contre deux joueurs UL, peut-être les meilleurs du monde. Donc, euh, deux joueurs UL, deux joueurs UL. Mais bien joué en tous les cas ils méritent, ils nous ont battus deux fois Bravo, ça s'appelle le respect et ça s'applaudit, merci Deuxième place pour Yukis, la immunité, bravo je vais, je vais quand même avoir un mot du coach, un mot du coach. Je sais qu'il y a forcément de la déception, 6-4, j'imagine Mais ce projet tu l'as porté de bout en bout Tu termines deuxième et je crois que ça tu l'as pas volé non, non c'est vrai que forcément, il y a de la déception. Quoi. Euh, voilà, mais... Félicitations, ils ont été meilleurs, vraiment. Et voilà, merci. Je prends deux secondes Je pour remercier toutes les personnes qui ont, même, qui ont participé à ce projet. Parce que derrière, derrière la création de l'équipe, il y a une espèce de, de, de, de, de logique communautaire. Euh, vraiment, c'est un, un projet qui est parti de la communauté, qui est, par, par les joueurs de la communauté, euh, qui ne qui, qui, qui, qui se connaissaient pas encore il y a un mois. Et, et voilà, on aurait préféré clairement repartir avec la win. C'était l'objectif et l'objectif euh, ultime, mais euh, mais voilà. Je suis quand même content. Bah, je pense que vous pouvez être très fier de ce que vous avez fait. On les applaudit, s'il vous plaît, parce que sincèrement, ils ont été beaucoup. Bon bon Gars de l'équipe Juntyse, Yo les mecs, c'est Jaya. Pour toi aujourd'hui, pour répondre aux quelques questions. C'est parti. Comment as-tu abordé cette Jaya Bah. Avec la déception de la Louvard, il faut savoir que quand même depuis que l'équipe euh, est créée depuis un mois, donc euh, même avant que Jay arrive et qu'on soit vraiment un 5, bah, on a eu quand même pas mal quoi, de, petits coups, euh, de petits coups au moral, coups sur la nuque, avec bah, toutes les qualifs FCL qui sont pas bien passés, même pas bien du tout. Donc trois euh, donc qualifs plus la Louvard, ça faisait 4 moments où on se prenait un petit coup, de ok bah là faut se bouger quoi C'est le moment où on a une opportunité De, de jouer chez Young Tees Enfin d'avoir une équipe tout simplement C'est quand même pas rien d'avoir des mails De vouloir avancer etc bah, on a des tournois sous la main Faut se donner à 100% les faire Et donc du coup bah la GA c'était un peu le dernier La dernière chose quoi C'était un peu la dernière pièce où bon bah la Louvre C'était pas trop mal passé mais pas bien passé non plus Les qualifs FCL c'était pas bien Donc bah, il restait la GA quoi Si, si la GA ça marchait euh, pas bien ou pas assez bien Bah là il y aurait une déception globale Là la déception elle était pas encore globale Mais quand même euh, plein de bonheur dans le projet Projet humain et même au niveau de justice sportivement, c'était quand même pas trop mal non plus. On n'a on pas eu de préparation, etc. Donc, euh, franchement, j'avais même au début, on s'était dit moi je m'étais dit top podium Louvard, top 5 GA parce que la GA il y avait des équipes un peu meilleures quand même. Mais finalement, je suis arrivé sans trop objectif en fait. Je me suis dit oh, je vais prendre les matchs un par un, on va essayer de les gagner. Et j'ai pas trop pensé en plus. Euh, dans la semaine de la Louvare à la du coup on est revenu chez nous, on a fait deux pracs. Surtout il y avait 6-4 derrière nous, ce qui changeait beaucoup par rapport à la Louvre. 6-4 était vraiment derrière nous. Donc il y avait un encadrement en plus en fait. Alors je me suis inscrit au X-Royal parce que c'était une période d'alou pour moi. Je sais pas trop quoi faire, niveau équipe et tout. Il n'y avait pas grand-chose, surtout en France. Donc je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour découvrir de nouveaux joueurs, de nouvelles personnes, etc. Jouer à Arcyre sur scène c'est comment Ah bah ça c'était complètement dingue, une expérience absolument folle. Malheureusement on a perdu. Ça aurait été encore mieux de jouer sur scène et de gagner. Mais euh, non. Bah c'était trop bien, surtout après bon il y a tout le, tout le moment qui est entour, le moment où on se qualifie à la grande finale et où après on va dans les backstage de la scène, etc. qu'on s'organise. Euh, bon, par contre, la, la, la qualité de jeu sur place ou en lame par rapport à jouer sur scène, c'est du luxe. C'est vraiment... Euh, pour le coup, c'était vraiment... Il y a des problèmes de sens. Moi, je n'ai pas, pas joué avec ma sensibilité. Euh, on n'était pas à l'aise du tout, quoi. Le, le son, c'était bah, évidemment la galère. Il y avait des intras des intras et un casque anti bruit du coup on n'entendait rien les gens qui criaient ou même les casteurs on n entendait absolument rien on était dans notre bulle mais sinon non c'est complète, complètement fou mais il y, a, il y a quand même tout ça aussi le fait d'avoir joué sur scène pour la première fois euh, qui, euh, qui, qui qui prend un peu le dessus sur la défaite un souvenir du bout de camp il y a certains gaz toxiques mais il n'y a pas de nom sinon c'est ce va s'énerver ça nous a procuré pas mal de fourrure sinon je pense que les souvenirs ça va rester le, le baby foot hein. c'est ce qui nous regroupait le plus malgré que j'étais la chier, on passe moins cher. Alors les PC de chez Flow Up, ben c'est des machines de guerre, tu veux dire quoi de plus Genre euh, es là tu tournes à 800 FPS, ça descend même pas, Enfin au pire ça descend c'est en 650 Donc euh, moi j'ai l'habitude de jouer sur un 144 donc euh, j'ai rien vu en fait c'était juste banger, merci beaucoup d'ailleurs pour vous avoir prêté ces PC. Les PC de chez Flop, franchement c'était incroyable, sachant que moi je suis un PC nul à chier, c'est un carnage le PC, donc je, quand je me retrouve avec des PC comme ça, ils pas de problème, que j'ai aucun lag. Like. Franchement, magnifique, merci Flop. Et niveau remerciement les gars, je veux te remercier toute la Saltie Academy, euh, Flo -Up pour les PC. Et aussi un gros merci à Skat pour le projet qu'il a mené depuis le début. Merci à lui de faire vivre la scène, même survivre la scène française qui est vraiment en train de mourir. De s'investir autant alors qu'il a, pour moi, il a rien à gagner, mais merci à lui du coup et, et vive à tous ces gars.